Société nationale d'électricité du Sénégal de maïs, c'est une revue de presse bi nena ñi nga xamne de sécurité lu secteur des transports aériens aviation de ki walum jawuji di da implantation des antennes du centre de réception lolé lepp bokkuna ci li nga xamne manam mo nakar yi ñi nga walum secteur de transport aérien journal bi neena ay so parñé amna ci bop ministère bi waye nak ba légui mbir mi demul la rac journal bi de las xey diku deugal nan liggey kat secteur de transport aérien ñom nak mer nañu ba maral tali ndax ñom neenañu jamonu ci ñogi ci ay so muy tuulé andi ay galan kor manam ay bang bang je suis un secteur de la vie. Je suis un secteur de la vie. Je suis un secteur de un secteur de un secteur de la vie. Je suis un secteur de la vie. Je suis un secteur de la vie. Je suis un secteur de la vie. Je suis un secteur de la vie. Je suis un secteur la vie. un la la de d'afar perte de vitesse, Idi, nom idée, bimode même fait que ma gis n'ont ne, ma nom d'afar pas beaucoup bâche bâche, j'ai lu j'ai vu au long politique, le a ni quoi qui election ce que nous nous premiers votants présidentielle un, du nous certificat de la maison de la maison de la de je suis un président de la cour d'appel. Je suis un de la cour d'appel. Je la cour d'appel. Je suis un procureur. Je suis un procureur. Je da likoyou bu samber criminel la dawde min journaliste nena buñu waxanté deug Amadou Diouf mi dañu ko wara écarter ci lu jëm ci walum procès en appel bu Mambayeña jëmeule ko ci Ousmane Sonko batay ci journal bi di enquête xey diñu xibara nan ñu até kat mi jité cour d'appel bu Dakarro ndax dina jité li nga xamné moy audience biñu wara amale altiné ji nga xamné mom lañu dëg mala batay ci biir journal bi amna ku ci wax ko xamné ci lu jëm ci walum yoon lay yëngu nena ki nga xamné man nañu ko recuser manam man nañu de le nous avons dit que nous avons dit la nous avons dit que nous nous avons dit que nous avons dit nous avons dit que nous avons dit nous avons dit que nous avons dit nous avons dit que nous nous avons nous avons dit nous avons nous avons dit nous avons dit de nous avons dit nous avons dit que nous avons dit nous avons dit nous nous Don Amal directeur général FMI, le directeur général de le directeur général de l'Union africaine, l'OLET, l'Afrique, c'est notre cadre, nous avons des institutions des institutions internationales qui nous ont donné, nous avons des institutions internationales qui nous ont nous avons des institutions internationales nous ont donné, nous avons je de la société culturelle. Je président de la président de la société culturelle. la pauvreté et la de la de de de de de de Il de sur la bénéne. Je que le combat ama balde gribordo wa cng liñu xalat moy teug ko ci promoteur bi dañ nay wax né do wa cng bandat Leni, béré digënté ama balde société nationale d'électricité au sénégal Sénélec, mo len don revue de presse hey.